Ben bonjour à tout le monde, Bonjour. moi c'est Andrea, moi c'est Serena. Serena, on fait partie de l'équipe Médiation de l'Expo Mini Art Textile. On vous accueille tous les jours pour venir voir cette grande exposition d'art textile contemporain qui a lieu depuis 30 ans maintenant, 17 ans précisément à Montrouge, une exposition qui montre la fine fleur de l'art textile à l'époque actuelle. Venez faire un tour avec nous Qu Qu'est-ce che le mini textile? En fait, le mini textile ne sono rien d'autre che des petites œuvres di ce qu'on appelle la Fiber Art. Ça veut dire l'art della fibre. Ici, vous avez le premier mini textile che è exposé il y a 30 ans in Italia, a Como, par l'un dei fondatori dell'associazione Arte Arte qui s'appelle Mimoto Daro. Mimoto Daro l'a realizzato le petite oeuvre ici. C'était il y a 30 ans in Italia. Beh, lui il était architetto. Pourquoi? cherchez de bien regarder un petit peu la forme de ces mini-textiles. Vous retrouverez un trait qui était plutôt un trait écrit. En fait, lui travaillait dans un cabinet d'architecte et il s'amusait à réaliser des petits dessins très géométriques. Il a développé sa recherche et il a commencé à s'intéresser à l'univers de la fibre. Donc il a été invité à Lausanne pour la biennale et il a commencé à penser de proposer une exposition en Italie à Com des textiles. A la base, il voulait en faire des beaucoup, beaucoup plus grandes, mais à Com, il n'y avait pas des espaces énormes. Et du coup, il s'est dit, ben, pourquoi ne pas s'adapter aux petits espaces Et du coup, il a commencé à réaliser des petits mini textiles et il a commencé à inviter énormément d'artistes pour réaliser ses expos. C'est la base des minières textiles. La question qu'on peut se poser quand même, c'est comment est-ce que Minières Textiles, une exposition italienne, est arrivée à Montrouge alors la réponse se trouve là, ou plutôt grâce à cet artiste, un artiste catalan qui s'appelait Josep Gros Garriga. C'est un artiste qui a exposé au Salon de Montrouge il y a maintenant 17 ans, même plus de 17 ans, et c'est lui qui avait recommandé à l'ancien maire de venir faire une exposition minière textile à Montrouge, une exposition très populaire à Com à cette époque. Et Josep Gros Garriga, ce n'est pas n'importe quel artiste, c'est un artiste qui a révolutionné l'art de la tapisserie dans les années 50-60 avec la nouvelle tapisserie. Ce qu'on appelle nouvelle tapisserie, ce sont simplement des tapisseries qui ne sont plus seulement décoratives, comme à l'époque médiévale, ou qui ne sont plus simplement qu'en deux dimensions. Si on se rapproche de cette tapisserie, déjà on peut voir qu'elle a des éléments en relief, notamment des cordes, des tissus, des têtes d'oreiller qui sortent, des objets qui, sont, qui donnent du volume et que d'habitude on n'expose pas de cette façon-là. Et l'idée c'est simplement de faire quelque chose qui soit à la fois contemporain, design, et qui ne soit plus simplement un bel objet à regarder. 54 artisti che sono esposti qui. Ma noi, e Serena, uh -huh. per essere bene, abbiamo un no coup de Ora, un dei nostri coup de coeur le celebrato, che avete qui. Perché ragione, Serena? Alors là, c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Antonio Bernardo. Alors c'est un artiste italien qui a déjà participé à plusieurs éditions de Minières Textiles et il a décidé pour cet anniversaire des 30 ans de l'exposition de rendre hommage à l'exposition avec cette œuvre qui s'intitule 30 mini Minières Textiles. Alors si on se rapproche, on peut voir qu'en fait, c'est comme s'il avait fait des miniatures, des miniatures de différentes œuvres en textile que l'on peut exposer à l'occasion de minières textiles, notamment des œuvres avec des collages, avec du papier, du feutre, de la laine, du coton. Donc l'idée, c'est de s'amuser et de montrer la variété de ce format qui peut être un petit peu contraignant pour les artistes parce que c'est vraiment des toutes petites œuvres, mais qui en même temps permet beaucoup d'inventivité et de créativité. En fait, c'est un petit peu la synthèse. non Cette année, on oui. célèbre les 30 ans. Euh, des mini -art textiles, et du euh, coup, on pouvez la considérer comme le symbole de toute cette expo. Il y a une variété, une recherche, donc c'est l'expo, les 30 ans d'exposition qui sont résumés avec cette œuvre. Quand on parle d'art textile, on a euh, tous les temps un petit peu cette opinion que les textiles, ils sont le, la laine, les cotons, donc c'était plutôt une activité des grand-mère quand elle était à la maison. Le problème, c'est qu'au euh, fil des années, euh, les artistes se sont intéressés à toutes les fibres différentes. Donc, on peut avoir quand même de la fibre mmh. métallique, n'est-ce pas, mmh, Serena On peut avoir aussi de la fibre en plastique, synthétique, mais synthétique mmh. tranquillement, mais on peut avoir aussi quelque chose de très particulier. Et là, on vous invite à vous rapprocher un petit peu et on va vous montrer cette œuvre de mon qui s'appelle Symbiosis. Alors, ici, vous avez une fibre qui est naturelle avec les bois, mais vous avez aussi une fibre. Euh, un, très peu voilà. un peu plus personnelle, un peu plus humaine, on pourrait dire. Exactement. Mmh. Pourquoi, Serena On va. On eh bien, en parce qu'en fait, il ne s'agit pas de n'importe quel fibre. Ce sont tout simplement des cheveux de l'artiste. Et oui, des cheveux que l'artiste a récupérés. Hein, vous le savez, tous les jours nous perdons des cheveux. Alors nous on les jette d'habitude, mais certains ou certaines décident de se les réapproprier pour en faire la matière de leurs œuvres. Notamment ici pour faire un tissage qui est pas loin d'évoquer une toile d'araignée. cette grande exposition qui dure jusqu'au dimanche 13 mars. On est ouvert tous les jours de 12h à 19h. L'exposition est gratuite. N'hésitez pas à venir rencontrer ces magnifiques œuvres. Et Andrea, si tu veux ajouter quelque chose. Ah non, bah c'est juste que c'est un expo qui est très intime aussi. Donc oui. euh, vous, vous pourrez profiter de nous en tant guide et en tant que médiateur. Mais on vous invite aussi à venir tout seul aussi pour, vous dé, pour développer votre propre sensibilité devant ces œuvres. A très bientôt. A bientôt.